Salut, c'est Imouline de Dragonium. Voilà, on va vous parler du projet pour lequel on va organiser un crowdfunding. On voudrait acheter une imprimante 3D. Alors, Une imprimante 3D, ça sert à quoi Une imprimante 3D, ça sert à fabriquer des pièces en plastique. On peut aussi fabriquer des petites figurines. On peut quasiment tout faire avec une imprimante 3D, puisque la seule limite, c'est l'imagination. Le but d'une imprimante 3D, c'est de réaliser des pièces qui sont très légères et très résistantes. Quand on voit quelque chose comme ça, par exemple, à l'intérieur, c'est creux. Donc on économise de la matière, on économise aussi du temps de fabrication, et c'est moins cher à envoyer par la poste, tout le monde y gagne. Le but de ce crowdfunding, c'est de se doter d'une imprimante, non pas pour réaliser des, des petites figurines, mais pour réaliser un plan. Le plan des cartes de Dragonium en plastique et en rail. Alors, une imprimante 3D, ça ressemble à quoi Voilà le squelette. On a un plateau qui bouge sur un axe, une tête d'impression qui bouge sur un deuxième axe et le tout qui bouge sur un troisième axe Alors ici on a uniquement le squelette On a d'autres modèles d'imprimantes comme celle-ci par exemple ou encore celle-là Et une imprimante 3D ça mange quoi Là, Ça mange du plastique tout simplement du plastique qui est vendu en rouleau et qui passe dans la buse qui est fondue et tiré en un petit filet qu'on peut modeler ensuite comme on veut Alors le rouleau c'est 1 kg et avec ça, on peut faire beaucoup, beaucoup d'impressions en 3D. Ça, par exemple, c'est l'imprimante 3D du ouais, Difab, euh, de saint de Brest, qui nous accueille pour faire cette vidéo. Cette imprimante, c'est un peu un prototype, elle a déjà 6 mois, et les pièces en plastique ont été fabriquées à partir d'une autre imprimante 3D. Donc le plastique, c'est pas un problème. Le prix de l'imprimante, c'est essentiellement le prix de tout ce qui est mécanique et électronique. Une imprimante comme celle-ci coûte environ 700 euros. Un rouleau de plastique, c'est environ 40 euros. Donc pour ce crowdfunding, on est parti sur un budget total de 1000 euros pour avoir l'imprimante et suffisamment de plastique pour imprimer des cartes pour tout le monde. Voilà, alors maintenant vous savez exactement ce qu'on veut faire et comment on veut le faire. Donc on compte sur vous, sur votre générosité, sur votre solidarité. Si vous voulez nous contacter pour avoir plus d'informations, n'hésitez pas, venez nous voir sur le site dragonium.net. On est également joignable sur Skype, comme ça on pourra discuter directement, face à face ou par caméra interposée. Et puis, euh, s'il si y a 50 euros de plus, hein, le fauteuil me plaît bien, alors euh, soyez généreux.